Allez, nous voilà, je vais faire un petit clap, un petit clap pour ce, euh, euh, ce débrief. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de ouais. débrief. Salut Albert, tu vas bah, bien Je suis ravi de revenir. Bah, moi aussi, euh, Albert Dantoir de Nalo. Euh, déjà, je suis ravi de te revoir. Puis aussi, je suis ravi d'avoir Nalo. Euh, à mes côtés, une année de plus, ouais. c'est trop cool. Ça fait faire trois ans, je crois. Hein, déjà, ouais, ça donc. fait longtemps. Et puis, on avait fait un webinaire ensemble. il y a tout, longtemps. À fait, donc... tout à fait, tout à fait. Albert, qu'est-ce que tu as pensé Alors, euh, petit, petit t -t -t truc rigolote quand même, c'est que euh, tu as écouté ce, cet épisode et tu t'es rendu compte que tu connaissais Igal il y a longtemps. Oui, j j quand je l'ai vu, avant que tu commences le podcast avec lui... Je dis mais sa tête euh, me dit quelque chose, me dit quelque chose. Je, je, je sais qui c'est. Enfin, je, je, je, je, je ne, ne sais plus qui c'était. et en fait pendant le podcast quand il a expliqué son parcours et qu'il a, il a un moment dirigé ip Sup, j'ai fait une association <rire> en <rire> une demi seconde. IPSUP, ok c'est bon, euh, je me souviens de lui. <rire> Donc tu es passé par là pour rejoindre oui, ton école de commerce. Plein étudiants, comme l'un euh, comme... Parce que c'était une excellente prépa oui. qu'il est toujours... Euh... Euh, qu'est-ce qu'on a pensé, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode eh ben, Moi, je, trouve ça, je trouve ça clair, passionnant. C'est intéressant. Alors déjà... Euh tout ce qui est viagé et ni propriété, euh, dire pour le commun des mortels, ce n'est pas un truc simple. Un truc non. simple hein, donc, et puis c'est chiant. C'est anxiogène, il y a des trucs... Voilà, ce n'est pas, pas facile, mmh. du moins, à comprendre et à comprendre où est-ce que, mmh. est que tu vas gagner. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est sa phrase euh, pour un peu se projeter, c'est euh, la modernité est à la réinterrogation du droit de propriété. Mmh. Et ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant. Donc, il a expliqué tous les mots latins euh, que moi je connais par cœur parce que j'ai fait des études de droit donc ça je connais bien euh, et je trouve que cette réinterrogation du droit de propriété c'est intéressant de redisloquer peut-être l'abusus le fructus, l'usus euh, qui sont alors évidemment le démembrement classique propriété et usufruitier et ça c'est le truc, ça existe depuis je sais pas combien de temps tous mmh. nos grands-parents ont, ont fait des donations de cette manière là mais de réinterroger qu'est-ce que le droit de propriété comment je peux le diviser comment ça peut profiter à la personne qui habite déjà dedans. Mmh. Et l'autre point, c'était que ce qui m'intéressait tu sais, chez Nalo, on, était, on est très projet de vie, et pour quelle raison tu investis ton argent Et ben, bah, en fait, là, je me suis mis de l'autre côté. En fait, c'est quoi le projet de vie du vendeur Mais grave, t'as raison. Et en fait, je trouve que cet investissement, et tu vois, et ça fait écho à sa martingale sur, euh, sur les dons. OK Là, tu te dis, en fait, bon, je suis pas non plus un bénévole avec mon argent, mais euh, si. Le sixième viager et ou nu propriété me convient. Et si en plus ça peut permettre à des personnes, souvent t'achètes à des personnes âgées, hein, mm. euh, de rester dans l'endroit où ils sont depuis 30 ans et puis la petite histoire qu'il a racontée avec la grand-mère et son fils handicapé, etc. Mm. Et ben je trouve que tu veux, il y, y a un côté, j'investis grâce à René Coste, donc de manière euh, euh, euh, professionnelle et avec de bons conseils. Et en plus. Mon investissement, bah finalement, il profite aussi à la vie du vendeur, etc. Tu vois Et donc, en fait, c'est sur cette réinterrogation du droit de propriété. Se mettre à la place du vendeur qui a un projet de vie un peu plus court que quand, as, que quand tu as 20 ans. Mais, euh, tu vois, c est, c est, et ça, je trouve ça... Et alors, surtout, le truc drôle, c'est que euh, pas cru qu'il y avait des villas à 17 millions oui, ce que j en viagé. C'est enfin, En effet, avoir des trucs à 30, 60, 70 000, ça ne m'étonne pas. Oui, euh, mais... Peux... mais... Mais en effet, la Surtout la villa, que, ouais. souvent, viager, ça va être pour, euh, par exemple, des gens... Bah, qui ont besoin d'un complément, tu vois, qui, qui, sont, qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans. Et ils commencent à être un peu un cours, quoi, finalement. Mmh. Et là, en fait, bah, le gars qui a une villa de 17 millions d'euros, euh, je pense qu'il a de l'argent. Enfin, tu vois, genre, en général, bon. Et tu dis, bah non, bah finalement... Euh, mais voilà. détrompe-toi aussi. Alors peut-être, j'aurais pu lui demander les... ça, mmh. mais, mais c'est vrai que j'ai vu, euh, j'ai connu des gens dans ma, dans ma famille mmh. éloignée. Mmh qui avait... Euh Beaucoup d'immo et, et, et très non, peu de liquidités. Mais où ouais. une, villa, une ville est une, très une très chère. Une maison dans la ville à Montmorency, après ah oui, voilà ah, où j'ai vécu <rire> quelques années dans cette maison, okay. euh, mais qui n'avait pas les moyens pas les de payer non, non, mais ça, ça, je suis d'accord. Un ah, message euh, comme l'île euh, de Ré, comme, euh, ouais. etc. Non, mais ça, tu as tout à fait raison. Donc, euh, c'est intéressant. Alors, clairement, euh, c'est un truc... Tu peux pas le faire tout seul dans un coin, enfin je pense qu'il faut aller voir euh, René Coste ou Viajimo, enfin tous ouais, ceux que, ce que ouais. j'ai pas envie de faire la pub pour un seul euh, Mais euh, il faut se faire accompagner à fond et que ça s'associe bien Le seul truc que je verrais c'est quelle est la complexité de le faire avec le lever de crédit Parce que tu le disais très bien, l'IMO ce qui est intéressant quand même c'est avec le lever de crédit quoi ben ouais, vas, oui. Mettre 250 000 balles cash, euh, <rire> voilà, il faut que ça aille euh, je, pense, je pense pas que ça doit forcément être le premier investissement de sa vie, hein, tu vois je trouve non, que c'est l'investissement que tu fais quand tu as déjà fait quelques autres choses. Sauf beaucoup si tu as, un... si hein, as déjà beaucoup ouais. d'argent. Mais tu vois, on va dire, on va parler du, de l'investisseur moyen en France, etc. Euh, commencer son premier invest en faisant du viager, ouais, c'est. On, se... on pourrait se dire qu'un circuit standard, mais il l'a dit, hein, plus ou moins, c'est... Euh... En tout cas, je ne dis pas que c'est le meilleur, mmh. mais un circuit standard, c'est j'achète ma résidence principale. On ouais. a déjà eu des, des débats sur des la débats. sur faut-il l'acheter <rire> ou pas. Et je, vous, je, vous, je vous incite à, à écouter ces épisodes qu'on a pu faire. Euh, euh, avec, euh, ensuite, j'achète un ou deux le LMNP. Voilà. Ouais. Euh, J'évite au passage peut-être de me faire pénaliser, mais ça, ça ouais, dépend ça de, faisait... de Pinel puis, <rire> euh, Et puis, euh, et puis euh, ensuite, j'achète un... un, un un viager c'est peut-être pas complètement con euh, quand tu arrives entre 40 ans. Voilà, et tu vois, c'est... Le... Quand a... t'arrives, tu l'auras payé à 70 ans, et puis là, ouais. tu le revends en VHG. Il y, y a un autre truc aussi, euh, on va dire, du côté du vendeur. Euh, je reviens sur le projet de vie du vendeur, hein, finalement. Là, c'est pas le projet de vie de l'investisseur, c'est le projet de vie du vendeur. Euh, tout dépend aussi si tu veux laisser quelque chose à tes enfants. C'est-à-dire que... Euh, euh, je revenais sur le fait qu'il y ait des villas qui valent très cher à vendre, à viager, etc. Euh, finalement, euh, euh, euh, est-ce que euh, le bien dans lequel tu es, si tu as plein de sous à côté encore, limite, viagélise le ou je sais pas comment on dit, <rire> euh, euh, ça te fera encore plus de, de, de sous Tu pourras aider tes enfants euh, tout de suite maintenant, chose que tu n'aurais peut-être pas pu faire. Mais euh, quelquefois, il y a des biens, euh, là, je m'adresse plutôt peut-être à toutes les personnes qui ont quelquefois ce qu'on appelle un peu des biens de famille. Quoi. Hein, tu mmh. vois des trucs que tu as depuis trois siècles euh, ou depuis 100 ans. Et, euh, mais en tout cas, autre conseil, c'est aussi de, il faut le faire en intelligence avec tes enfants, si tu as, si as des enfants. Mais comme tout projet, ça, moi, ça c'est un truc que je, je dis comprends. de toute façon à tout le monde. Euh, ne fais jamais, quand tu arrives à plus de on va dire, 60 ans... Évite les arbitrages patrimoniaux dans ton coin. que euh, Tes enfants vont découvrir euh, plus tard un patrimoine. C'est un truc familial. C'est pas un truc perso individualiste, quoi. Sauf, enfin, je trouve. Hein, moi, oui, non, je suis d'accord, mais sauf. C'est ma lecture, mais ouais. sauf ce qui arrive. J'espère que ça m'arrivera pas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si tes enfants sont des gros cons. Ah oui, non, mais et, ah, ça, ça, ça d'accord. Oui, j'avais <rire> écarté ce cas-là. Non, non, <rire> il y a toujours en quand ces histoires, du... on part du principe que toutes les familles <rire> non non, non c'est vrai euh... que moi, j'ai des potes ou des connaissances où avec les parents, ça se passe mal. Les parents ne sont pas faciles ou les enfants ne ouais, sont pas faciles. Bien sûr, ben là, effet, il y a un moment où tu en dis « je vis ma vie » et puis il m'a dit « Oui, mais en partant du principe, par exemple, où tout le monde s'entend bien, tout va bien, je trouve que c'est un truc intelligent de faire en famille parce que les projets de famille, ce n'est pas, pro... pas un je projet que toi, tu décides. En fait, il y, y a un ensemble, c'est familial. Quoi. Et, puis, voilà. et, puis, et puis en même temps, en plus, tu apprends un petit peu aux autres, tu t'expliques comment on fait. Et, et, et surtout, ne pas oublier que dans une bonne gestion de patrimoine, il faut impliquer ses enfants. Tu vois je ce que je veux dire ouais. et Parce et... que sinon, tu meurs, tu, leur as... tu les auras impliqués dans rien. Ils vont recevoir je ne sais pas quoi... Ils vont pas comprendre, ils vont faire n'importe quoi eux mêmes avec. Tu vois ce que ce que je veux dire Ouais, je vois très bien. Et donc avec le viager, euh, il faut le faire euh, intelligemment. C'est un truc complexe quand même. Une question pour toi, plus du côté de l'acquéreur, ouais. dernière, euh, ouais. toi qui est vraiment ouais. euh, en, en gestion de patrimoine, hein, mmh. c'est ton job. Mmh. Euh, moi qui suis plutôt assez, je suis un peu unique, enfin pas unique, non pas unique, mais on est beaucoup comme moi, mais mais plutôt à la marge, je suis mmh. plutôt marginal là-dessus. Euh, J'aime bien pouvoir me dire, attends, euh, j'ai toujours un filet, etc. Je, et si demain, j'arrête tout et je vais me relancer dans un nouveau truc, j'aurais pas... Euh 2000 euros à verser par mois à des tas de choses ça ça m'angoisse tu vois ouais, bah, euh, ça, ça, et, ça, je, ça je suis d'accord et le, le viager tu te mets quand même dans une position où alors soit as, un, as un, un peu de cash confortable tu as tes 6, 8, 12 mois et puis si jamais il y a un événement de vie qui fait que bon au pire toi le temps de s'en séparer ou euh, voilà c'est pour euh, ça qu'il vaut mieux payer euh, comment il a appelé ça le, le, un seul coup quoi d'un seul coup tu vois ce veux dire ouais, ouais. Bah, au moins attends au moins euh, t'étais pas en train de te dire euh... bon bah alors je verse, oui, je... Je verse tant et 2000 euros par mois Mais et si, si un joueur des 250 d'un seul coup moi je me dirais quand même, ouais, même, il, même il malgré ce petit réseau dit, ouais, je, bah, je, bah, je bah, me dirais ça. quand même attends je mets mes 50 000 d'un coup ça se trouve, dans deux ans, il va leur arriver un truc. Oui, non, mais t'as raison. T'as mais mais... ça dans un coin de la tête. Bon, si ça leur arrive, euh... c'est Mais bon, de toute façon, euh, dans tous les investissements, hein, euh, l'investissement sans risque, c'est le livret a. Et, ça a. et encore, si la banque ne fait pas faillite, hein, ouais, parce ouais. qu'entre SVB et Credit Suisse. Oui, hein, c'est ouais, vrai. Euh, donc bon, mais il euh, y a, y a, y n'existe aucun investissement au monde qui soit sans risque. Ça n'existe pas. Alors, donc, il faut ouais. juste être conscient du risque. Est-ce que j'accepte le risque merci Albert. Alors je voulais te dire que ça m'avait un peu euh, dans le nouveau studio dans lequel nous sommes. Ouais. C'est un peu dommage parce que il n'y a plus le bras où tu pousses avec ton menton. Ah, C'est vrai, tu, ah, me, bête, tu hein. connais, mais toi tu connais <rire> mes tocs. Ouais, ouais. Bah, non, je peux plus avec celui-là, sinon je le fais tomber. Fait tomber. Euh, puis je le fais bouger, <rire> mais il a, il a ses avantages. J'ai quand même, je sais pas, ça fait quelques épisodes non, non, mais que j'ai est, est, est, est super ce studio, mais vous pouvez le voir sur YouTube si jamais vous êtes. Euh... Euh, un, un friand de YouTube donc vous pouvez vous abonner, à, je crois que c'est sur mon compte à moi Mathieu Stéphanie, pas le compte de la Martingale euh, voilà, écoute et puis bah, on te suit toujours, hein, Albert Dantoir mmh. euh, je mettrai le lien euh, de ton LinkedIn euh, ça marche, ça te fait prendre des, des, des abonnés sur LinkedIn, oh, voilà. non, suivez non, je... Albert parce qu'il poste des choses super cool, moi je vous recommande en tout cas et puis euh, et puis euh, je ne sais pas si j'ai le droit de recommander, j'ai pas le droit je crois, mais allez, allez regarder Nalo, ce que fait Nalo, parce que moi ça me plaît, et je suis toujours client, hein, tu le sais, ouais, euh, ouais. Euh, et voilà, il faut, il faut que je me repenche un peu, parce que l'avantage c'est que j'ai fait ça il y a quelques années, je pas trop retouché, mais il va falloir que j'y retouche un petit mmh. peu, là. il va falloir que je me, je me penche un peu sur tout ça, on va en parler Albert. Allez, à plus, Merci à très bientôt. Et à bientôt, je vous embrasse euh, et puis à la semaine prochaine sur la martingale, j'espère que vous vous éclatez que vous entendez, que je m'éclate toujours autant sur ce podcast euh, et puis je vous remercie de nous proposer des tas de bonnes idées de bons profils, voilà l'équipe c'est la euh, lamartingale.causavostra.com je crois, l'adresse de l'équipe de prod. Euh, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine bisous, salut